Vas-y Franck, d'ailleurs J'ai le Panzer Butcher, c'est un peu compliqué Ouais, bah écoute euh... ah, Ok, il y a un tank en face ça. Ah. Swing, puis je... je me soigne puis je descends le chat Attends il y a quoi comme chat Il est léger Le petit Aïe ah, est mort <coughs> Ohlala ça allait beaucoup trop ça Aïe euh... Mais putain mais c'est quoi ces chars Ils sont longs crick B3 est-ce qu'on fait une attaque euh, comme euh, toute euh, ensemble? Genre, on essaie de, de se donner un objectif parce que on joue comme en équipe, mais euh, pas vraiment. C'est vrai, <rire> on pourrait. Ouais. On va commencer par faire ça, défendre une position, puis euh, séparer après pour euh... euh c'est qui le chef C'est moi. D'accord. Je crois que je gaffe normalement, on face de toi, d'être deux ou trois C'est pas J'arrive d'autre. Okay. Ah. Encore des chars d'assaut. Ah oh, non, ça. On peut déjà défendre jouer deux. Cette petite merde a une dégoût là. Ah, j'ai pas pu de peuple dans ton filet. Non, mais là on est en train de jouer, puis euh, dans le fond on peut pas vraiment déplatérer avec toi. Tenez le petit ah. quoi, là ah Oui oui, viens-t'en, euh, fais les, les 3000 km qui nous séparent, viens m'enculer <rire> Non mais y'a pas de soucis, je prends... <rire> tu me payes l'avion en plus ouais. Viens, viens-t'en <rire> Putain, ah, les Russes ils sont trop comme ça, ils fait hein, frère. C'est une grosse merde là. En plus, ils se mutent, cette grosse merde là. Tu, peux ah, tu me dégoûtes, frère. T'as aucune originalité. T'as exactement fait comme moi, frère. Tu l'as pris, tu l'as pris d'où, frère Tu l'as pris du petit endroit où je me suis. Ouais, j'aurais jamais dû te montrer ce truc, frère. Bah, j'ai remarqué que tu peux pas parler. T'as aucun argument. Mais de quoi je t'ai volé ton idée Frère, t'as essayé de te fait, de, de, de faire du bel sur mon dos, c'est culé moi aussi je l'ai veux les 14 jours Mais c'est toi le schling Sale merde bon, bah, Y'a quelqu'un que j'entends pas Ouais non et euh, bah, on l'entend... les lois. Sale merde ouais. Et en plus t'es tellement ah, frère, frère. que... T'as dit ouais tous les membres en vert, nanana c'est des mecs de mon clan frère mais... Je fais pas partie de ton clan, sale merde, je joue avec vous, c'est vrai, je parlais avec vous, ça, ça schlag, mais je suis pas de ton clan, frère. Et Et il m'a cassé les couilles, était, il était en train de se foutre de ma gueule, là. Idiot, oh, tu fais partie de ce clan, là, avec... Euh, ton... Mais ta grand-mère, c'est une... Mais ta grand-mère, c'est une chèvre, hein, c'est pas possible, hein. <rire> il aime vraiment les grands. <rire> il entend du chemin, en tout cas. <rire> Vas-y. J'aimerais entendre tes arguments là Regarde un, un argument. peu Arguments Allez, que faire <rire> ah C'est une bonne note <rire> Tu vois c'est en disant le genre de phrase que je me dis Pourquoi l'avortement est interdit en France okay. Mais elle est même pas attendue, mec! Qui... Ah, c'est interdit! Ouais, vous... euh, oh, vous... non, tu dois aller en Belgique parce que c'est mal vu, gros! Ouais, enfin, à voir, à voir! Ok, messieurs, euh, dans la partie avec moi, euh... oui. je vous vois, Tibal, t'es sur le mais dessus du de bâtiment. Il clan, a pas de, de clan, défendre. espèce de trou du Aye. cul, t'appelles ça un clan, frère! Même son plus, c'est un, un papillon, frère! Un papillon, tu <rire> peux pas appeler un clan, le papillon, espèce d'enculé! Ah la First Ah la première... Oh oui mais gros, euh... oui, il est dans ce clan frère Mais je pensais que tu parlais parlais de... qu'il y avait un clan à lui, à lui quoi -à Ouais, que le le papillon, c'est pas très crédible hein Bah même frère, quand tu vois maintenant... Est On est en train peur, de perdre hein. B2 je vais à B2, mais j'ai mon... mon bonhomme anti-tank. Bah, Parfait, je, je fonce sur Je l'ai jamais trouvé très très fort, mais bon. On va l'avoir au la y Y'en a, a qu'un seul à B2, je pense qu'on va se sortir. Parfait, je, je, je, pas je, pas joué. Joué. je, je vais euh, que à la maison. Pas je vais dans la maison, je lance une grenade. Vétérans, de schlag, grenade en haut de maison. Ok. Euh, eh, si c'est moi qui les ai, voilà, je rigole. Oh. Ah bah, il est mort. Bien joué. J'espère que t'auras pas les 14 jours, sale bâtard. T'as compris Vas-y, mais même pas il a de l'originalité, il a pris exactement les screens où je les ai pourquoi Mais c'est quoi l'histoire des tu 14 jours Je veux pas C'est une bonne question Comment ça tu les as frère Vas-y prends un screen sale bâtard Mais il euh, y a quelqu'un qu'on atteint pas genre... Euh, on atteint pas Crouton et... Euh, oui a il s'est mis en muet c'est Par chat. Mais pourquoi Ok ok. Puis l'autre il nous répond comme s'il parlait genre pour faire de la Si je les ai conditionnels. quoi C'est quoi l'histoire des 14 jours Apparemment pour une belle photo tu aurais 14 jours de membership tout. En gros tu dis si je les ai. Bah Ah si tu les as tu vas kiffer mais tu les as pas encore. Même tu sais pas si tu les as même. Je suis enculé sous possible. Où est-ce qu'il est ton sniper Est-ce que tu peux nous dégager sans problème, s'il Il y Une B2 derrière En plus, b2 en derrière. mais j'aurais mis en un nouveau skin, sale bâtard b2. Ah, celui-là, je, je crois tu me... es quand même bien planté, sale bâtard ouais. J'ai réussi ouais, à bloquer mon, mon avion là-dedans Oh, il y a des gens Sur la mitrailleuse, il y a un mec et ils sont deux Ah, putain, tu... Je suis quand même bien placé pour mettre de la pression euh, entre B2 et B3 bah moi aussi, je redécolle enculé. <rire> un petit mal te pèse par la droite, droite, droite. Ouais. Ça a fini sa petite ou quoi là Il reste 11 minutes et on aura perdu. Quoi Gainé, qui C'est pas moi espèce d'enculé qui finit au fond du fleuve. Donc. Attends. <rire> voilà. C'est vraiment un enculé. Un hein. Ctn là, il avait fini parce qu'il avait essayé de redécoller. Ouais. Là. Putain, ah, quoi, B3, y'a du monde qui, qui snipe en fait. Ouais, je suis. Euh, Placez-vous, euh, longez un mur. Il roule, roule, roule, roule ouais, défendez oh, dis, 5 de des de de avec vous, les gars, parce que la là, gauche. ça m'énerve. Ah, oh, Coupon, il a aucun ah. argument, cette sous-merde-là. Ils volent les idées des autres. Bah, ouais, j'aimerais bien faire des games avec eux, mais bon. B3, je suis pas un sûr. ami. Mais bon, on va vous voler vos idées. J'espère que tu vas te faire bifler par des chèvres. Voilà, des chèvres miniatures à vous pendant la nuit, frère. Miniature les deux. chefs. Faut Faut faire, de tu deux. vas avoir du sperme tout gluant de chef, tu vas faire... Oh, ah, euh... <rire> oh bah c'est pas du fromage, hein Bah non, c'est du sperme Eh <rire> ouais. Hein. Ah, tu l'as envoyé le premier. Ah non, non, tu l'as envoyé le premier. Hein. Et en plus, eh hey, vas-y. Tu... Et comment tous faire les mêmes streams que moi, s'il te plaît Non mais c'est pas possible, il euh, y a 5 temps qu'il tu... y en a un qui peut... Je tu si je sais quoi, eh hey, tu plus sais plus plus. quoi Je vais même retrouver des anciens screens Voilà, rien que de chercher Eh hey, normalement j'en ai, j'en ai T'inquiète T'as voulu que ça soit la guerre, petit enculé Ça va être la guerre je De chaud mais... mis là. J'ai bien vu t'as l'apprentissage. Hydrolien. Oh oui, aïe. Oula ah, J'en ai une qui est pas mal en plus en avant. Je me suis fait écrabouiller par un adversaire euh, juste là où on était. Enfin là où juste là où, ouais. où j'étais. <rire> non pas par un adversaire, par un mec euh, de ma squad. <rire> <rire> ah c'est Oh par contre là il y a un BT7 qui veut mourir dans le pas ah, très... J'en ai, ai des pas mal, j'en ai des pas mal. Hein. Ouais ouais. Wesh <rire> oui, c'est quoi ça un bien dans la ah, oh, mais bah, tu sais autres. quoi, genre je... oh lolo, oh j'en ai même encore avec des avions, oh mais des... j'en ai tellement ma gueule. Oh. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais bien kiffé c'était éveille. Putain, normalement, dans chaque partie, on a au moins un mec avec un terre, là on en a pas. Avec un Oh. De quoi il m'en reste encore un Déjà j'ai celle-là, okay. frère... Ah, celle-là elle est pas mal hein... Dis-moi, t'arriverais à faire ça, enculé suis pas sûr... Ensuite, j'ai l'air j'ai ai On va l'avoir les gars Easy Quoi vous avez fait gagner ou pas euh, on, est, on est en train de se défendre, disons. Ouais. Oh, c'est trop génial les véhicules d'éclaireur. C'est la première fois que j'arrive à en craquer un. Hein. Okay, ce ouais, c'est fort, ouais. C'est pour ça que ouais. brouche, quoi, quoi, Sur ce, je pensais que c'était toi, t'as un hein. véhicule, cool, mais dans le fond, c'était quelqu'un dans notre équipe. Non, donc. non, ouais. Son grand le fromager. Ouais. Ah, fuck. <rire> Merci, celui qui me sauve De rien C'était toi, ah, ah, ah. <rire> Et on a 3 tanks ennemis ou véhicules Ouais ouais, on a rien 4 4 4 grand-mère, 4 4 j'ai 4 4 la 4 de 4 4 5 5 grand-mère. la grand-mère <rire> ah me poussez pas J'aimerais poster qui parle de ma grand-mère en tout cas. Qu'est-ce que j'en ai à battre frère Des règles Je les invente moi les règles C'est donc ça. C'est bien Timal, tu vas l'avoir. Ouais, mais il Bien joué. Ah mais je pense. Ah ouais. Y'a pas de cover, c'est un truc de fou. Putain, mais, hey, mais Fortnite est toujours pas mort cette merde! Alors Sur B2 il y a 2-3. Trois... Ouais, B2 ça revient. Dans la petite maison côté B3 elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle se... en et Où ça un ennemi arrive. Où oh, le coup je de, de doigt? Il porte au staff 2. Ah, je sais pas. Ah! Mais non, tu peux pas parce que je l'ai pas encore posté, sale merde! De toute façon, il le voit bien que si on a un process, c'est écrit en haut à droite. Voilà. Ah, si je l'envoie Bah, tu le sauras pas, ça me dérange Et même, tu crois vraiment qu'ils vont regarder ton petit message C'est un petit mec. C'est un petit mec sans avenir. On a perdu le point. Ouf, ça c'est pas cool. C'est Putain, mais B2 y'a personne ou quoi Je vais mettre la pression sur B3, je suis en haut, je peux tirer les deux autres Panzers dans leur tête Qu'on euh. encore, non c'est bas, ah Dommage, bon, on me dites quand vous avez fini là, putain, mais il avec... hey, y a que des vidéos sur Fortnite, putain, ça m'énerve, frère. Là. Il reste 7 minutes. Mais sérieux là, 7 minutes. Il y a encore 7 je pense pas que pas de plus de 6,50. Ouais, on va pouvoir capturer le point. Du coup, on va gagner 2 minutes. <rire> est pour <rire> il nos grammaires vont pouvoir faire quelque chose de spécial. <rire> Tiens, j'ai hâte que ce soit la fête des grands-mères. C'est quand la fête des grands-mères Je sais pas. Qu'est-ce <rire> que <rire> c'est que couilles Le mec il est dans le dos, je sais pas, il pas sortir. J'arrive B2 comme une fusée sur ma petite moto motorisée. Une moto généralement c'est motorisé. Hein. Mais c'est ça que je veux dire, c'est une, une moto moto là, tu sais. Oh là la, couteau il a un petit problème le petit crouton. Tu vas pas me dire que tu vas pleurer, hein. Ah mais là c'est parce qu'il a coupé son micro, il est en train de lâcher une petite larme. Ah, enfin Si vous voyez des véhicules ennemis, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez les, euh, les marquer Il y en a un juste derrière le mur, euh, ouais, à droite, à l'entrée. Je, je l'ai en chasse. Et j'ai fait quelques dégâts, mais pas ce qu'il fallait. Dans la grande maison, il y a du monde en haut. Et donc si t'as bien compris B2. en fait, si tu parles encore une B2 grande maison, à quelqu'un de mon client, ou à moi-même. Oh, ah, c'est bon, t'es dans la dictature. Hop, c'est pas. là là. Que, euh, ceux qui jouent là, ils sont pas là pour écouter ça. Mais ils sont plus en, tra en train de rigoler de ça que... Ah, pas de vraiment, de on ne t'a pas parler depuis le début, puis... Euh, ils s'en de... foutent en fait, voilà. Ils s'en foutent solidement, mais... Euh, <rire> tu sais, ça commence à devenir... Euh, le plus grand chose à dire à propos, euh, sur le sujet je pense. Oh je fini de toute façon hein. Ouais. T'es même plus voilà. en train de parler de ça <rire> Aïe. On a une tank qui nous tire dessus quelque part. Les deux, allez, on défend un... Il y a un... Oui, je... un... Oh y'a y a un bazooka près de... Un mec avec un bazooka près de notre tank. Ok. Ah bah c'est un h joué Encore des véhicules ennemis Encore tout Faites qu'à ne pas avoir de chars contre les chars On peut pas réparer un tank Il y a 2 très vite Les 2 on est en train de se faire prendre, c'est 4 contre 4 Il y a un des tanks qui est mort, est-ce que je vois Parfait Est côtés, ah, un, il est deux. <rire> Putain, faut que ça nous B2, on main. est 3-2 Je vais rester B2, moi pour sûr Ouais, je pense. aussi. Faut que ça doit revenir first qu'il y a deux guerriers qui veulent se séparer pour aller euh, à l'assaut de B1 hey. euh, Je peux essayer de... B3 ou B1 euh, Allez-y, allez en paire séparé. En alors père, le problème de, de la MG42 c'est que son canon il est trop long et que, encore encore, c'est obsolète. Il faudrait faire un MG42 à ouais, comme... canon court. Ouais, c'est comme la, la Panzerbüch, c'est le même problème. Tourner les fenêtres, euh, passer les, les, les cadrages de, de ouais. fenêtres et de portes, c'est difficile. Non, parce que je viens de mourir comme un con alors que le mec, je lui avais mis quoi, euh, une grosse bande On a un APC euh, ennemi en déplacement en arrière de nos lignes. Ah ah. Tiens, hop, ça meurt. De quel côté C'est Ami, AMI laissez faire. Pardon. Est-ce ouais. est qu'on peut se faire écraser par un vélo Oui. Euh, ben ouais. non. Ouais. Et être sérieux Si si si si. Je sais pas mais. Waouh Je me suis je fait heurter par mais... wow. de un des poètes euh, en vélo. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'il y en est de Je suis de... low HP, c'est quelqu'un qui descend J'ai un kit prêt. de soin Je suis au niveau de la grange, je veux près de B3. Ah, je peux pas réparer. De la grange au niveau de B3. On déplace pas. Aïe! Estimation d'arrivée, 10 secondes. Ah, bah T'es mort? Non, oh, je suis le, c'est bon. Oh, oh. Okay. B2, ça revient. Un beau camouflage! Merci. <rire> Vas-y, Simon. Il y a une voiture qui va vers B2. On pose B3, je monte, je monte en haut sur le toit. Il ah, y, euh, y a deux mecs, il y a deux... Moi j'ai qu'un seul Penzer j'ai une balle, je peux pas faire grand-chose. J'ai vais le toit train. si vous voulez. On va faire B2 par contre. Ouais. Ouf. Que. De fait gaffe, un que... Je suis en train de prendre B3, ça si fait sauver B2. Mais, mais c'est quoi ces putain de botte là qui me qui one-shot quasiment à euh, travers les couches Ouais quand on est proche euh, ils sont super forts. Ah euh, non non, même pas je suis, 100, je suis à 200 mètres. Ah. Ouais mais ils peuvent voir à travers la, les murs. Ouais, laisse ah. tomber. Euh, ils sortent d'un mur et puis ils tuent T'es pas mal euh, toute seule pour Oui, y'a un peu beaucoup de monde autour de moi donc euh, je vais peut-être rester dans les... Oui bonne idée Je vais essayer de mettre la pression sur l'autre côté de toi Ah y'a un blindé qui est venu m'aider Mais c'est quoi ça les cumes, ils me tirent dessus au point de surface, de... Sur B2 il y y'aura deux, deux personnes qui vont venir mais... sur B2, Ah bah je me suis fait avoir Tu, tu... As besoin de protection sur B2 tu Non c'est bon bah... Ok, y'en a un point A mon avis ils vont rester là tués ah mince, on a bientôt perdu. Bon. Ouais, 36 secondes. Oh, ouais, train de pouvoir en jouer là. Ah non. Y Ça y aurait été bien de prendre B3 une fois. <rire> ouais. Bah, on, on l'avait à un moment ou. Bon, après, on ouais, l'a vraiment jamais eu est Mais euh, on a gagné quand même parce qu'on est en défense, je crois. Non, ouais, on est en attaque. Pas. Oh, attaque oh, Ça a pas bien été, mais c'est pas Putain, grave. Putain, mais c'est quoi ces gens qui, qui, qui te tirent dessus au thunderfist Mais <rire> ils sont non, gris. Je les sûr, des sûr, des ils te. jure, il un hein, les autres map, non ils mais... font rien. De super loin genre ou de très proche Bah de super loin. genre il te snake